Voilà, et puis euh, nous sommes toujours, bien entendu, dans euh, l'accueil, et là, euh, il y a une organisation qui se fait au niveau de la chaîne. Sur YouTube, il y a euh, des catégories euh, que, qui sont annoncées déjà à l'accueil, et c'est les vidéos en ligne, les vidéos qui sont en ligne, qui, que vous pouvez voir, euh, c'est-à-dire que qui ne sont pas oubliées, qui sont, bien entendu, euh, suivi bah, par beaucoup de monde, et tout ça. Il y a « Comment diffuser en direct une vidéo ?» Donc ça, c'est un truc très très spécifique. « Comment diffuser en direct une vidéo » C'est-à-dire que si vous êtes vous voulez seulement voir les vidéos en ligne, vous allez là, et puis vous pouvez développer ce, avec, euh, avec euh, les, les, les, les flèches à côté, euh, les, toutes les vidéos, qui sont là, alors hop, hop, voilà. Et en deuxième position, il y a comment diffuser en, en direct de, enfin, sur les lives. Alors, si vous êtes intéressé par les lives, c'est ces cinq vidéos, ok Et puis, il y a vidéos populaires, alors. Parmi toutes les vidéos, les vidéos qui ont très très très bien marché chez euh, Olivier Juprel, c'est ça. Il y en a, il y a une, une, une flèche, et vous pouvez découvrir toutes les vidéos qui sont euh, euh, populaires euh, de Olivier Juprelle, ok Et puis il y a tuto YouTube, rien que les tutos, c'est-à-dire que là vous êtes sur des tutos que vous pouvez bien entendu, bien entendu suivre et copier pour sur vos vos chaînes. Il y a, là, il y a énormément de d'informations là-dessus. Là il y a des plus, plus courtes 8, 8 minutes Et là c'est 37 minutes je pense que ça on va voir ce qu'il a comme puis il y a 18, 13, 9 minutes, etc etc, 13, 18 voilà, 38 Alors, ça c'est le les, les tutos de Juprel bon c'est comme ça que vous allez être vous aussi, vous allez être classé et puis, comment gagner de l'argent sur YouTube Là, euh, comme euh, au début, j'ai commencé avec euh, une, une palabre sur, euh, sur, sur, sur la question de l'argent. Là, vous allez apprendre comment gagner de l'argent. Il parle même de 500 000 euh, euros par an. Euh, et puis, euh, voilà. Vous pouvez regarder tout ce qu'il y a là-dedans. Et puis vous avez comment créer une chaîne YouTube pour votre entreprise. Donc euh, là il s'agit d'entreprise et comment il euh, faut créer une, euh, une chaîne vidéo pour l'entreprise. Si vous êtes une entreprise donc euh, il, y a, il y a aussi d'autres vidéos. Voilà. Et finalement vous avez euh, un petit laïus ici. Vous pouvez euh, vous abonner, euh, et lui, lui ben, qu'est-ce qu'il qu qu euh, raconte là? Bon, là, Olivier Juprel, il... oh, Pardon, pardon, j'ai un truc qui me gêne tout le temps. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Olivier Juprel et je suis passionné par la chanson française héroïque d'après-guerre, Brel, Ferré. Brassens, Piaf, sur cette chaîne, je publie, etc. Vous pouvez vous voyez que le gars, il n'est pas seulement dans la vidéo et tout ce qui concerne la vidéo, mais il est aussi chanteur, musicien et tout ça. Il est polyvalent, vraiment, vous pouvez découvrir un profil très très très spécial, et puis il est vraiment un gars très très sympathique, très gentil, et il est comique par-dessus euh, par-dessus tout, parce que, dire toujours, il est toujours en train de se marrer, et c'est vraiment bien.